Bonjour à tous. Nous sommes le 23 mars 2021. J'aimerais regarder avec vous euh, les cycles, cycles de marché, euh, en fonction de ce qu'on vit aujourd'hui, parce que dans le fond, on se trouve à avoir des cycles de marché qui sont pas mal bah, réguliers, euh, qui devraient être assez réguliers au niveau des euh, matières premières quand on commence à avoir un, un marché bear qui se termine. Bon, là, on a comme un un cycle naturel qui se dessine euh, le tout est ben c'est pas simplement un prix de ce livre là, là. c'est euh, l'investisseur euh, visuel de John Murphy qui trouve à avoir justement un, un chapitre qui parle euh, des euh, des relations intermarchés, c'est-à-dire, euh, on a, euh, je vous en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo, lorsqu'on a un tel actif euh, qui monte, l'autre devrait euh, soit suivre, soit euh, avoir un chemin contraire. Par exemple, on va prendre le cuivre, le cuivre qui se trouve être un matériel industriel, euh, puis euh, qui en, en ce moment est en montée. Euh, en corrélation, si le cuivre monte, on devrait avoir euh, les bons du trésor qui descendent. C'est une corrélation qui existe euh, et qu'on peut constater sur les graphiques. Et il y a certaines périodes qu'on a des décrochages, c'est-à-dire que deux actifs suivent une, une même, un même trajectoire et euh, tout à coup, un actif euh, se décroche de l'autre. On peut avoir suivi très, très longtemps le même parcours et ça se décroche. Et euh, c'est un peu ce qui arrive, en tout cas selon la théorie de John Murphy, euh, qui est le site Stock chart que je vous ai parlé souvent, que je vais compléter la, la, la formation. Euh, je n'ai pas encore eu le temps, mais euh, ce qu'il dit tout simplement, John Murphy, il dit que la, la, la, la chute des obligations précède de, de 3 à six mois. Peut-être, on euh, va se trois à six mois qu'il dit, c'est pas précis, euh, la chute des actions. Donc, euh, on a eu une dégringolade assez raide des obligations depuis les derniers mois, qui a qui correspond à, à, au gain des matières premières. On va aller tout voir ça tout à l'heure à, à, à, la, à la fin là, de la présentation pour euh, regarder ça au niveau de, euh, des graphiques là, euh, que j'utilise chaque jour sur TradingView. Mais tout simplement, ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est regarder euh, ce qui devrait se passer, c'est sûr que c'est pas l'économie euh, et même la, les marchés boursiers, c'est pas, pas une science exacte, ça serait une science exacte, tout le monde serait millionnaire. <rire> non, non, c'est beaucoup, de, il y a un facteur humain à considérer dans tout ça, donc euh, si on achète des actions d'autres actifs, il faut considérer que l'être humain, euh, ses sentiments sont très très importants dans l'équation et euh, c'est euh, ce qui fait en sorte qu'on a des montées et des descentes, euh, des cycles qu'on appelle, on peut avoir des mini-cycles, au niveau d'une journée, au niveau euh, de, de semaines, de mois, d'années. Et tous ces sites-là, c'est là, là qu'on essaye de, de rentrer dans le bon moment et sortir dans le bon moment. C'est tout simplement ça qu'on qu fait lorsqu'on achète une action, un autre actif. On essaye de, de maximiser euh, le montant euh, le capital qu'on a euh, en, en se positionnant quand, lorsque c'est le temps, lorsque la, euh, la mer est calme et lorsque la tempête euh, sévit, euh, euh, D'un côté ou de l'autre, ben là, il faut sortir. Euh, si on est, par exemple, euh, en euphorie, on a acheté euh, euh, une action qui était comme, un action, un actif qui était très, très, très calme, euh, qui était détesté de tous. Euh, par exemple, je reviens encore à mon exemple, l'or et surtout l'argent, qui est un métal industriel, euh, qui en ce moment végète depuis euh, le mois d'août. On a eu une très, très longue montée. Euh, ben c'est là qu'il faut se positionner. Parce que si vous allez vous positionner sur des actions qui ont déjà surperformé, je pense, aux, aux actions technologiques, mais là, vous, vous allez euh, avoir un rendement qui sera pas nécessairement optimal parce que euh, la, la, la, la croissance, pas réellement la, de l'entreprise, mais la croissance de la valeur de l'entreprise via euh, les actions qui ont été euh, achetées euh, en euphorie, ben, euh, vous aurez pas de plus-value euh, beaucoup, beaucoup euh, sur le long terme. La course a déjà été faite. Donc, on va aller voir ça. Excusez. Ça, ça se trouve être les, les cycles normaux qu'on voit. Euh, ça, ça se trouve être un... On va regarder ça rapidement. Là, un bon marché. Là, on dit le, le, le bottom, c'est, euh, par exemple, en 2003, où on a eu, euh, après la, la, la, la, la, le crash euh, des technos là, en 2000, c'est un exemple de mémoire que je, je dis. Euh, 2000, on, le marché a, a trébuché de 2000, 2001, 2002 et 2003, la, lorsque la guerre euh, du Golfe, là, euh, ah, euh, pas la guerre du Golfe, excusez, c'est la guerre en Irak, là, euh, qui a commencé lorsque George Bush était sur son porte-avions et qui a dit que la guerre était gagnée euh, par les Américains, c'était complètement faux, mais peu importe. Euh, ce qu'il a dit, euh, ce fut un nouveau départ pour les marchés. Et dans un... un quand on a dans le, le creux... Euh, tout le monde est écœuré des actions des marchés, ils ont perdu beaucoup, les personnes se disent oh, « plus jamais ». Donc, c'est le temps où il faut acheter. Donc, on a une croissance du marché. Au début, c'est tout simplement un recouvrement. Et puis, un autre élément qu'il faut préciser, le marché boursier via l'économie, on a toujours là aussi à peu près… Euh, ben, de trois à six mois là, de décalage. Si les marchés boursiers commencent à planter et euh, on a un crash ou une grande grande correction, l'économie, euh, on, on s'en rend compte euh, de trois à six mois après. C'est pas immédiatement. Et c'est la même chose pour le revirement. Euh, la récession ici, lorsqu'on commence à monter euh, les premières, on commence à voir des premiers euh, euh, d'entrée, de, de, des gros joueurs là, dans les marchés lorsqu'on a eu une dévalorisation des marchés boursiers très, très importante. Euh, bien, la récession, on est encore en pleine récession, le, le moral est, est à terre pour tout le monde. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé en 2003, c'est ce qui s'est passé en 2008 aussi lorsqu'on a eu le, le crash là, sur les marchés boursiers suite à la crise des subprimes. Et lorsqu'on a... Commencer à monter, eh bien, euh, qu'on commence à avoir un sentiment là, que les choses vont bien aller, eh bien là, ce qui est arrivé, c'est que le marché boursier a déjà commencé sa course. Et euh, là, ici, on a les... En les, tout les, cas, les, c'est tout de la théorie, là, parce que ça se fait pas toujours euh, directement comme ça, euh, mais c'est ce qu'on a observé depuis toujours là, sur les marchés boursiers. Les premiers qui commencent à bénéficier, c'est la finance technologie, puis les cycliques. Ensuite, technologie continue, l'industriel qui commence là, euh, la fabrication, les industries, tout ça, euh, par exemple des tracteurs, ben que ce soit des tracteurs, des des, des engins miniers, tout ça, ben là on commence à avoir une, une reconstruction de l'économie, donc euh, l'industrie commence à fonctionner et les, maté et les matériaux de base, hein, qui se trouvent être le zinc, le nickel, le cuivre, euh, l'acier le, le, le, aussi, euh, euh, tous les matériaux de base bénéficient de cette montée-là, c'est normal parce que dans le fond c'est très très logique, on a commencé à, à, à revoir euh, la lumière au bout du tunnel, donc ce qu'on veut tout simplement, c'est commencer à, à, à re reprendre le... le, le la construction des, des, des équipements, la construction des, de l'immobilier, euh, construction de tout, et euh, c'est pour ça que la, les matériaux, matériaux de base commencent vraiment à, à, à être recherchés et on a peut avoir de l'inflation parce que les matériaux montent et euh, ensuite euh, la, la dernière phase, c'est euh, euh, ben, l'énergie, euh, les matériaux de base encore puis euh, tout ce qui est euh, ben, cyclique. Euh, euh, on va dire les autres actions là, qui euh, sont plus euh, reliées à la, un peu tout. Là, euh, le, le marché, là, euh, à son top, a euh, un peu une euphorie sur tout. Et on voit très, très bien ici euh, un décalage là, de, de, de, des secteurs qui vont être privilégiés euh, au début. Et ici, euh, on n'a pas terminé encore la montée de certains secteurs. On a certains secteurs qui commencent à être stagnants, les matériaux de base lorsqu'ils sont rendus au sommet, tout ça. Et donc, on commence à avoir une descente comme ça, mais il y a certains, euh, la santé en bénéficie encore ici, euh, l'énergie, euh, encore On est encore à, à avoir des, des secteurs, rotation ce secteurs qu'on appelle, qui en bénéficient. Et, Ensuite de tout ça, ben, on a le cycle qui se termine. Le premier, euh, les premières, euh, la première dégringolade, se fait euh, l'énergie, euh, on le voit ici, là, euh, santé. Euh, on commence à avoir une dégringolade de ce niveau. Bien, ici, non, ici, ça montait. Alors, en tout cas, vous voyez, c'est simplement le principe et ça ne fonctionne pas tout, tout le temps, C'est pour vous dire ça, là. Euh, et ce qui est arrivé avec euh, la, la crise qu'on a vécue depuis un an, la crise du COVID, c'est euh, premièrement, vous savez très très bien, si vous avez écouté mes vidéos depuis longtemps, que les marchés financiers déjà étaient euh, euh, en trouble. Ben, Dans le fond, on a euh, vraiment euh, brisé euh, beaucoup beaucoup de liens qui existaient dans l'économie dû au fait que la Fed est intervenue massivement. Et euh, ce que ça l'a fait tout simplement lorsqu'on regarde des cycles économiques comme ça, ce que ça l'a fait, ça l'a brisé euh, des cycles qui normalement euh, se trouvent à être sains pour un marché. Donc on a rotation de secteur et euh, c'est comme un marché euh, bon, normal qui est pas trop influencé. Mais par contre, ça fait 20 ans et plus, euh, 10 ans, 10-11, 12 ans que la Fed intervient massivement. Elle ne veut pas que les marchés boursiers euh, se plantent, crachent. Elle elle euh, fait en sorte que toutes les entreprises, même zombies, puissent être maintenues artificiellement. Et ici, ça, ça se trouve être… Euh, bah, euh, je vais vous montrer rapidement les graphiques. Là. Ça, c'est le Standard and Poor, tout simplement. Et euh, on a la, la rapidité de la croissance qu'on a eue, surtout depuis euh, un an là, maintenant, là, euh, 2020, à cause de la crise du COVID. Là. On n'a jamais eu une récupération aussi rapidement. Aussi, qui s'est faite aussi rapidement et euh, ça se poursuit, mais on est encore à des sommets. Euh, la croissance est arrivée très, très vite. Beaucoup d'achats sur marge comme je vous répète encore. Euh, mais la Fed ne permettra pas qu'on laisse tomber le marché. Et euh, ça ici, peut-être, allez. Euh, OK, bon, bon, bon, on va commencer avec euh, celui-là ici. Bon. Ça, ça se trouve être euh, depuis euh, 1975, 85, 95, 95, 2005, 2018. C'est les, euh, les actifs tangibles via les actifs intangibles. Un actif intangible, c'est pas nécessairement... Euh vous avez une entreprise, par exemple euh, Google, euh, ont des serveurs ont euh, beaucoup d'intelligence là-dedans parce que on se trouve beaucoup de programmeurs, beaucoup de... Mais euh, la base de Google, c'est des serveurs avec euh, Internet, c'est ça, avec euh, des fermes de serveurs là où, où on, lorsqu'on fait notre recherche euh, euh, les serveurs euh, se trouvent à, à, à fouiller un peu partout sur le net et euh, nous donnent la réponse avec des algorithmes, tout ça, donc beaucoup de programmation. Donc, la grande majorité des actifs de Google, c'est de l'intangible, c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Ou vous avez vous avez d'autres entreprises comme Apple qui a beaucoup de cash. Donc lorsqu'on dit que Apple a beaucoup soit d'autres actions de d'autres entreprises ou soit des bons du ben, peut-être pas Peut-être qu'il y en a un peu, les bons du trésor. là. Bonne chance. En tout cas, peu importe là, ce qu'elle a, c'est ça, c'est tout de l'intangible. Et euh, regardez comment... C'est oh, un peu normal, on est dans une société plus technologique, donc euh, c'est normal qu'on ait plus d'intangible. Mais le problème avec euh, l'intangible, ça c'est un... un un tableau que j'ai trouvé ce matin. Là. Euh, là, on a toutes les entreprises, IBM, 85, 21. et là, on a les derniers, là, les 2018, mais c'est encore val valide d'aujourd'hui. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, et qui sont de l'intangible en grande partie. Grande partie de leurs activités, c'est pas des humains, c'est pas des serveurs, c'est de l'intangible. Vous pouvez pas toucher la valeur de ce que c'est... Euh, Facebook, Google, oui, il y a des personnes en arrière de ça, puis même souvent, les emplois, on n'a pas jamais la quantité d'emplois sur Facebook, sur un, dans une entreprise traditionnelle versus l'argent qui rentre dans cette entreprise-là. Donc, on a de plus en plus d'intangibles, et ces intangibles-là, regardez, ça se trouve être encore ça, en là. 2018, là, là, on a les chiffres, on avait quatre sur les Standard Poor les actifs du Standard Poor on avait 84% euh, que c'était de l'intangible versus euh, euh, le reste là, euh, qui se trouve être 16% en tangible, de quoi de, de matériel des serveurs peu importe quoi là. donc ça c'est important parce que dans le fond l'intangible c'est très très humain et ça peut euh, dégringoler c'est un peu là-dessus que euh, Real Investment Advice là, parlait là, dans la dernière article euh, c'est des euh, passifs, ben, c'est les actifs et les passifs, là, mais les non financiers euh, euh, ou ce qu'on dit, le tangible le corporate là, avec du non-financiel, non puis il parlait de, de de tout ce qui est des euh, euh, actifs via les passifs, via le revenu, là, mais dans le fond, on a eu des actifs, par exemple, on a pris l'exemple de Tesla, là, c'est sûr, ça commence à dessouffler, mais Tesla avait une survalorisation, un PE qui était vraiment euh, 1600, là, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Donc, euh, ce que valait euh, Tesla, c'est pas la réelle valeur de Tesla, ils font des automobiles. Donc, l'intangible, le, le, le, les actifs étaient des actifs de fumée. Là. Donc, ça, ça peut disparaître rapidement. Euh, aussi, il ne faut pas penser que, par exemple, on parle de Google, Facebook, euh, réseaux social, comme là, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui se développent, surtout avec euh, ce qui est arrivé euh, dernièrement, avec euh, le, le, on essaye de biffer euh, le droit de parole à plusieurs personnes. Les réseaux sociaux, euh, on peut en avoir d'autres. Donc, Facebook, ça ne serait pas surprenant si dans, euh, vous vous souvenez peut-être de MySpace, là, il y a euh, peut-être une dizaine d'années. Euh, MySpace, c'était le réseau social par excellence. Il s'est écroulé et, euh, et aujourd'hui, on ne parle presque plus de MySpace. Je pense que ça existe encore, mais c'est c'est mi minimal là, comme euh, actif. mais Facebook, c'est la même chose. Si Facebook ou un autre réseau ou uh, Google ou uh, s'écroule, c'est l'intangible qui va s'écrouler rapidement. Et c'est pour ça que, dans le fond, ces entreprises-là euh, ont été soufflées artificiellement par les injections monétaires. Et c'est un peu ça que ça nous montre. Euh, bon, là, Là, On monte euh, les, les taux d'intérêt, qui se trouvent à avoir euh, baissé. Bon, on va le voir, ce graphique-là, ici. Euh, la, la valeur euh, euh, sur la croissance et les taux d'intérêt. Bon, ça, c'est la croissance. On va dire la, la valeur de la croissance d'une entreprise, valeur sur croissance. Euh, dans le fond, depuis, euh, surtout euh, depuis 2008, peut-être, dans ces coins-là, 2007-2008, les entreprises, oui, euh, connaissent une certaine croissance, mais jamais euh, via leur valeur. Parce que, comme je vous dis, les entreprises sont survalorisées. Et surtout, ce qui est arrivé dernièrement, c'est qu'on a so non seulement euh, survalorisé les entreprises avec de l'injection monétaire, mais on a survalorisé les entreprises qui n'ont pas de valeur réelle. Donc, c'est encore plus dramatique. Si, euh, c'est comme si on était euh, en, en train de placer les dernières cartes sur euh, un château de cartes. Donc, euh, ça peut devenir... Très, très problématique euh, à long terme. Et euh, c'est ça qui pourrait... Euh, euh, je pense pas que la, la, la, la fête, je ne pense pas que la FED va, va laisser euh, s'écrouler euh, le marché. Euh, euh, la FED va être là pour intervenir encore, pour euh, soutenir artificiellement ce marché. Mais comme je vous dis, euh, on pourrait connaître une très, très bonne correction. Euh, et euh, ce que je voulais euh, faire peut-être... Euh, euh, on va aller voir rapidement, puis on va terminer avec ça. Là. Euh, par exemple, je vous avais donné des, euh, des corrélations. Là. Euh... Bon, Le cuivre, ça se trouve être le cuivre. C'est un peu le... le... Ouais, je pourrais dire le cuivre, c'est un peu le... le... Le, le, ce qui représente euh, la progression euh, dans un marché des matières, euh, ce que je vous ai montré sur la première, euh, première graphique, le premier, euh, ça se trouve être le, le, le lorsqu'on part avec les matières premières, euh, un début de marché haussier, euh, à temps normal, c'est les matières premières qui se développent, on paye plus cher que nos matières premières, ça crée un peu d'inflation, tout ça, et les bons du trésor, ben, c'est ça que je vais vous montrer, euh, ça c'est euh, le cuivre, on va aller voir TLT, euh, euh, c'est ça. Là, ça se trouve euh, représente, ça représente les les bons du trésor. Bon, on va aller voir ça comme ça. Euh, je vais mettre ça. Euh, pour ça comme ça. Euh, pour ça. Non. J'aurais pas dû faire en C'est simplement vous donner une indication. Euh, Qu'on regarde ça rapidement. Là. Euh, on a une corrélation très, très directe avec. Ça, ça se trouve être la chute des bons du Trésor. Euh, depuis que le, le cuivre a commencé sa montée, euh, les bons du Trésor ont commencé à chuter euh, assez rapidement. Et lorsque les bons du Trésor ont, ont, ont chuté, ben le, le rendement sur les bons du Trésor, que ce soit 10 ans, 5 ans, 20 ans. Euh, surtout sept ans, 30 s'est euh, mis à monter euh, directement proportionnel euh, avec euh, les matières premières, le cuivre, le zinc. Euh. Et dans ce contexte-là, euh, comme je vous ai parlé souvent, l'or aurait dû suivre le mouvement. Euh, parce que l'or habituellement euh, bah, suit les bons du trésor, mais euh, l'or aurait quand même vu que l'or et l'argent sont des matières premières, auraient quand même dû euh, euh, avoir un peu plus de puissance euh, dans les achats, mais on est allé de l'autre côté, la raison est très simple, on pense que tout va, va repartir et on se dit que l'or est un... un, un euh, qu'on achète euh, l'actif, l'or ou l'argent, dans des temps troubles ou des temps de crise, et c'est pas nécessairement vrai, parce que dans le fond, euh, je vais vous montrer rapidement... Euh, on va terminer avec ça, là, parce que là, il faut que je le limiter en un nombre de minutes. Euh, ça, ça se va être l'art, On le met sur une période euh, très longue. Et euh, je vais vous montrer que c'est pas nécessairement le cas. Euh, parce que qu'en en 2000, ce qui est arrivé, euh, on avait euh, un sommet, le sommet de du Standard Poor, on n'aura pas le temps de le voir, mais vous savez très, très bien ce qui est arrivé. Euh, de, mais moi, je le, je, je connais le graphique par cœur. 2000, on a eu le crash de l'an 2000, mais ce qui est arrivé que lorsqu'on a eu le début du crash, on a eu la croissance, début de la croissance de l'or qui avait été euh, stagné pendant 20 ans. Et l'or s'est mis à monter, monter, monter, monter. Et là, on a monté en même temps. À partir de 2003, là, on a monté en même temps. L'or a monté en même temps que le reste du marché. Donc, euh, euh, il n'y avait aucun problème au niveau de la corrélation. Et lorsqu'on a eu le crash ici, on a eu une longue, longue dégringolade au niveau euh, des indices, de S&P, Power, Nasdaq, euh, ainsi de suite. Mais l'or a eu une petite correction, mais on a, on a continué. Et lorsqu'on a continué à monter ici, euh, ben là, il faut, faut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'injections monétaires, là, tout, toute la la longue course de l'or euh, les QE, tout ça c'est on a continué continué massivement et euh, la corrélation avec le dollar américain aussi euh, et il faut dire aussi que la fed a joué beaucoup beaucoup sur euh, euh, les sentiments sur euh, donc c'est un marché qui est qui était manipulé, mais on a constaté quand même une montée. Et en 2011, on a eu une longue, longue correction. Et là, on se trouve avoir une, une montée, là, qui, qui est très, très importante de euh, 2019, lorsqu'on a euh, cessé de, de monter les taux d'intérêt. On a, euh, Jean-Paul a pris la décision de ne plus monter les taux d'intérêt. On a eu une longue, longue montée, rapide, rapide, de 2019 jusqu'à 2020, là, octobre 2020, là. Euh, mettons, on va dire mars 2019, avril, mai. Donc, on a eu un an de montée euh, assez rapide, là, mettons, à, à peu près. Là. Et là, on est en, en consolidation et euh, ça continue. Mais euh, ce que je vous dis, tout simplement, c'est que le, le, la corrélation entre les marchés de l'art et le marché, euh, les indices, tout ça n'est pas toujours euh, euh, vrai. Là. Il y a des périodes où l'or peut monter. Euh, et moi, je pense qu'on est au, au début de ça. Là, parce que si on regarde euh, ben, le silver encore rapidement, le silver euh, le style, euh, ça, c'est l'acier. Bien, on a eu un changement de direction. Le zinc, c'est pareil. On a eu un changement de direction. On est à la hausse des matières premières. Et euh, l'or à un certain moment donné, va suivre aussi. L'argent aussi vont suivre ce, ce mouvement-là, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est ça. Il faut... Euh, euh, regardez ça, il est patient, mais comme je vous dis, euh, les corrélations euh, de ce que je, je, vous, mon, je vous avais montré excusez, euh, au début, euh, surtout celui-là, là, euh, on a complètement euh, changé euh, la donne euh, par, en, en créant des distorsions sur le marché, qui étaient des distorsions normales, euh, ça c'est dû à la Fed qui a décidé de ne pas laisser s'écrouler le marché quand lorsque je dis s'écrouler oui le marché aurait pu s'écrouler on a décidé de ne pas d'intervenir intervenir massivement en injectant de l'argent mais ne pas laisser aller les choses donc c'est pour ça que même si je vous, je vous ai montré ce graphique là qui théoriquement devrait fonctionner ben euh, on a eu plein plein de distorsions et là c'est comme si on repartait, peut-être, en tout cas, je ne sais pas. Là. Je pense qu'on repart avec les matières premières. On repart vraiment avec la technologie, ben, technologie, non, on est rendu haut, mais les matières premières, c'est comme si on commencerait un nouveau cycle de croissance. C'est ça, c'est... Si on regarde la théorie, c'est ça, mais la réalité, c'est pas nécessairement ça. Donc, c'est ça, on va se revoir cette semaine encore. Monsieur Powell est supposé de continuer à faire un petit discours pour pomper encore les marchés. Donc, on regardera ça ensemble. On se revoit pour bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.